Barré, mais petit pour pas débarré hein? d'accord, il veut reboucher tout de suite C'est un ce garçon là, il a déjà dit, il veut reboucher il veut reboucher, moi ici, personne qu'il et le garçon qu'on qu a vu sur la vidéo, qui est tombé là il n'est pas mort, il était sous et il a perdu connaissance, donc voilà donc il n'est pas mort c'est la guerre c'est la guerre bon, ça a bloqué là aussi j'ai hâte ça bloquer Il a pas. là, a pas. pas. C'est tout. à nous. donc cette cause nous. là, bloquée de nous. Après, bon, c'est vrai que bon ça, devient un petit peu compétitif parce qu'il y a une histoire de classement de, de barrage. Ah bon Oui, oui, j'ai vu ça là. Donc. Barrage Le Barrage conteste Eh les gars, nous battons le classement là. Ah ouais, nous, classement. Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est plus une question de, quand on dit, je peux négocier la paix dans le monde là. Je dis oui, oui, d'accord, on ne rabote la paix dans le monde. Parce que là, nous en compétition, on est 10 jours minimum. Donc, Les gars, on suit bien de On se dit à la Encore. Encore. Oh, c'est bien. C'est bien. C'est bien. On C'est Chez vous, on ne vient pas vous donner des coups chez vous. Alors, la douane, la douane, on peut pas faire La douane, la douane. super vue là, là. là. C'est toute la douane Il y a un Ouais, nous reprenons la boucan là, nous reprends pour là, malade mauvaise. J'ai passé là, et nous reprenons position, nous allons pour là. du début à la fin. D'ici à Konodor, c'est nous qui nous sommes ça. Et nous parlons Nous la, la guerre, pour le pays, pour, le contexte, pour la commune, nous parlons la guerre. Nous parlons la guerre, et nous parlons à la et nous parlons à la guerre pour le monde. Une, scène de, une véritable scène de guerre à laquelle nous assistons en ce moment. Vous le voyez, il y a un tank qui fonce sur le barrage qui est posté euh, sur le pont de, de Sainte-Marie depuis ce matin, 5h30. Euh, C'est euh, de plusieurs barrages qui ont été érigés par euh, les, ces personnes en cagoulé que nous voyons, des, euh, des gaz lacrymogènes qui nous parviennent jusque-là pour le moment. je suis à Rivière-des-Pères sur le pont euh, comme vous pouvez le constater il y a un véhicule en flamme donc il y a quelques instants ben, le, le feu a été mis Donc, euh, comme vous pouvez constater voilà, il y a une grande fumée une fumée qui se dégage et qui est visible de loin donc je, les manifestations sont toujours présentes sur place et ben, au regard de la situation ben, nous, sommes, euh, nous pouvons vous dire ben, que la situation n'est pas près de s'améliorer donc les badauds qui essayent de traverser tant bien que mal, donc il y en a qui prennent le risque de braver le feu, ben voilà, ben voici la situation que nous avons ici aujourd'hui, samedi sur le pont de Rivière des Pères. Comme ça, comme ça. Oui. Ici.